Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel appartement qui vous voyez fait l'objet de travaux. Cet appartement a été acheté par Pauline, bonjour à toi Pauline, qui était en Allemagne en fait lorsqu'elle a acheté ce bien, euh, ce bien qui est en région lyonnaise et donc la question est de savoir comment faire pour acheter un appartement euh, décoté dans un marché tendu, ce qui a été le cas euh, ici. Et en fait, puisque cet appartement, il a une caractéristique alors qu'il ne se voit pas pas, qui ne se voit plus en fait, mais en fait, il a, le, le, le jour où il a été acheté par euh, Pauline, donc euh, l'appartement était habité. Il était occupé il est occupé par une famille qui donc était locataire de l'appartement et donc ça c'est une catégorie de biens donc ça s'appelle les ventes occupées dans le jargon immobilier euh, et qui alors sont soit malheureusement délaissés euh, pas regardées, ou alors quand elles sont regardées elles sont voilà les investisseurs font l'erreur majeure de ne pas s'y intéresser et surtout de ne pas les acheter alors pourquoi c'est intéressant et bien justement ces ventes occupées elles ont une contrainte finalement, donc beaucoup de personnes ne, ne passent leur chemin, que ce soit les personnes qui veulent y vivre, puisqu'il y a déjà quelqu'un dedans qu'il faut attendre, donc ça n'a pas les faveurs des, des, des familles par exemple. Et les investisseurs comme vous qui me regardez, puisque cette chaîne est dédiée à l'investissement locatif, et les investisseurs ne, ne peuvent pas non plus euh, à court terme faire le mode d'exploitation qu'ils souhaitent, que vous souhaitez, notamment en, en, en meublant, en rénovant et en faisant une colocation comme ça va être le cas ici. Avec quatre chambres je précise donc les gens passent leur chemin or c'est une erreur majeure puisque ce genre d'appartement sur une sur un marché tendu encore une fois les biens sont rares à vendre et en plus quand vous avez une décote il faut sauter dessus absolument euh, je vous parle de cela. Moi-même j'ai pu investir dans des ventes occupées euh, par le passé. Et j'invite euh, euh, souvent, en fait, je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, parce que peu, peu d'investisseurs finalement euh, acceptent de, de, de, de prendre ce risque qui est plus que mesuré. Euh, à, refusent presque de, de saisir ces opportunités, j'ai envie de dire, mais voilà, j'invite mes investisseurs à acheter des ventes occupées. Et ça a été le cas aussi d'autres investisseurs. Je pense à Léo aussi qui est à Barcelone et puis euh, d'autres encore. Pourquoi c'est intéressant Vu Ces contraintes, finalement, elles sont temporaires, les personnes, les familles ont un bail de location, on a aussi peur au niveau des loyers puisqu'on n'a pas choisi les locataires, donc on se demande toujours si les personnes vont payer, bien, on peut voir tout l'historique des, euh, des loyers, et souvent c'est géré par une agence en plus, donc c'est tout à fait euh, identifiable. Et puis ces locataires, on peut les rencontrer lors de la visite, donc on sait aussi à qui on a affaire et la majorité du temps, ce sont des gens tout à fait sérieux, des gens qui vivent normalement, alors que c'est jugé par un frein par les investisseurs. Donc c'est un faux problème encore une fois, une fausse croyance, et le fait de ne pas vous intéresser à ce genre de biens est une erreur majeure, je le répète. Voilà. Donc, Et ces contraintes, elles sont temporaires, alors que vous, bah, vous allez bénéficier en contrepartie d'une décote. C'est pour ça que les prix affichés des ventes occupées sont souvent en dessous du prix du marché. Il faut connaître un petit peu le marché où vous allez pour vous en rendre compte. Et euh, Or, bien le, le, le problème est temporaire, il n'est finalement pas très important. Et surtout, vous allez bénéficier vous d'une décote et vous allez surtout avoir l'appartement. C'est ça la gageure aujourd'hui sur un marché tendu. Vous avez peut-être déjà essayé de, de chercher par vous-même. Et c'est ça la difficulté, c'est d'avoir l'appartement. Donc, euh, je prends l'exemple du désert. Si quelqu'un vous offre une bouteille d'eau euh, euh, pétillante, vous n'allez pas la refuser sous prétexte que vous n'avez que l'eau plate. Vous allez sauter dessus. Et bien, les ventes occupées sur un marché tendu, c'est aussi euh, ça l'opportunité, si ça peut vous donner une image. Il y a même des agences immobilières, sachez-le, qui se sont spécialisées dans les ventes occupées. C'est véritablement une niche réservée aux investisseurs, en tout cas les plus aguerris. Voilà. Donc si vous aussi vous avez envie d'obtenir un appartement avec une décote euh, et de pouvoir surtout optimiser le rendement puisque le loyer qui est pratiqué à l'instant T quand vous achetez une vente occupée, ce loyer il est souvent faible, parfois pas réévalué annuellement, en tout cas en dessous du prix du marché. Vous allez bien sûr pouvoir vous en affranchir et parfois faire plus 40%, 50%, voire doubler le loyer quand c'est une famille qui habite en, en location classique non meublée et que vous allez basculer en colocation avec plusieurs chambres, vous voyez, donc ça c'est une façon de doubler un, un loyer après un an, deux ans, trois ans, X années où les personnes restent, mais c'est ça que vous allez pouvoir obtenir comme bénéfice. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes, alors si vous avez des questions sur ce que je vous explique, vous pouvez les poser dans les commentaires ci-dessous, je vais tâcher d'y répondre rapidement, voilà, je suis en retard dans les commentaires. Et si vous êtes convaincu, convaincu, eh bien écoutez, je vous donne deux possibilités pour investir dans ce genre de biens. Tout d'abord, je mettrai dans les euh, dans les commentaires également, si dans la description de la vidéo, un lien euh, pour me solliciter avec un formulaire et des questions, avec vos critères notamment en termes de budget, etc. Si vous souhaitez vous porter sur une vente occupée à Lyon ou sa région, euh, comme c'est le cas euh, ici, ou alors si vous ne souhaitez pas investir sur Lyon, mais euh, là où vous habitez, si vous souhaitez euh, également profiter de ces opportunités, eh bien, il y a un deuxième lien vidéo. Et là, c'est une formation en trois modules vidéo où je vous explique justement premier module. En quoi consiste, je vais plus dans le détail, en quoi consistent ces, ces ventes occupées et ces biens qui sont vendus avec des locataires à l'intérieur. Deuxième module vidéo, j'explique comment les repérer, comment faire pour les, pour les trouver sur Internet, quels mots-clés taper, quelles formules consacrées euh, sont à mettre dans les moteurs de recherche type Le Bon Coin ou Se Loger, pour les faire ressortir et troisième module le plus important c'est comment faire justement pour optimiser pour basculer pour pour démultiplier le rendement locatif ce soit en termes de voilà de formalité de, de, du bail des travaux d'amélioration de basculer du, du, du non meublé en meublé voilà un peu les choses pour justement faire cette bascule de passer d'une vente occupée à le fait de libérer les lieux et de transformer l'appartement ainsi libéré voilà pour cette formation vidéo dont je suis l'auteur qui est en dure une heure et demie en gros composé de trois modules plus un module bonus et dont vous avez le lien également dans la description donc de manière soit clé en main avec un appartement par mes soit en termes de chasseur d'appartement et vous avez tout euh, voilà je, je me mets à votre service pour vous apporter la solution clé en main sur une vente occupée soit vous voulez tout faire par vous même et vous euh, passez des chasseurs euh, des services de chasseurs d'appartement et investir proche de chez vous et auquel okay, cas formation vidéo peut vous être tout à fait pertinente et son prix est totalement ridicule par rapport au fait de passer à l'action et d'investir encore une fois comme toutes les formations en immobilier d'ailleurs voilà merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions posez les moi dans les commentaires et j'y répondrai si vous souhaitez investir ben, je vous invite à cliquer sur l'un de ces deux liens voir les deux vous avez les deux formules que vous que vous verrez et je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour voir les prochaines vidéos et de ce bien et des autres qui arrivent sur le terrain à lyon pour mes clients investisseurs et puis, eh bien voilà, vous abonner à la chaîne et à l'aimer cette vidéo si c'est le cas. A très bientôt pour les prochaines vidéos. À très bientôt dans la formation si c'est le cas. Et à très bientôt peut-être pour une recherche d'appartements clé en main sur une vente occupée qui est une excellente opportunité, je le répète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les prochaines